Les catastrophes technologiques se sont multipliées depuis les années 1960. Elles prennent parfois la forme d'accidents nucléaires comme à Tchernobyl en 1986 ou encore de marées noires comme celle de la plateforme Deepwater Horizon au large de la Louisiane en 2010. Elles ont touché plus d'un million de personnes depuis 2001. Si les risques industriels et technologiques concernent tous les pays du monde, les pays développés ont une capacité plus forte pour se relever d'une catastrophe. On parle dans ce cas de résilience, c'est-à-dire de capacité d'un acteur à revenir à un fonctionnement normal après avoir subi une catastrophe. Dans les pays en développement, l'absence de prévention, l'ignorance des populations et la désorganisation des secours en cas de catastrophe rend les sociétés beaucoup plus vulnérables. Les mesures de prévention permettent de réduire la vulnérabilité des populations face aux risques. Ainsi, la directive Céveso concerne environ 10 000 établissements dans l'Union Européenne, dont près de 1 200 en France. Ce sont près de 900 communes françaises qui ont d'ores et déjà mis en place un plan de prévention contre les risques technologiques. La prévention passe également par l'éducation et l'information donnée aux populations. Les moyens de prévention sont plus faibles dans les pays pauvres. Lors d'une catastrophe, l'aide internationale est alors indispensable pour venir en aide aux populations les plus touchées.